Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Midi et comme d'habitude, nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui on va comparer la Fossil Génération 5, The carlire je crois que c'était son nom à l'époque, je ne sais pas s'il si l'appelle encore comme ça, et la Fossil Génération 5e, la dernière venue. On va voir les différences, je vais vous dire laquelle choisir, c'est parti Commençons par parler de la différence de prix entre les deux modèles. Je vais vous dire les prix théoriques. Après, on a vu fin d'année dernière la génération 5 BC, baisser, baisser en prix. On l'a trouvé pas très cher sur Amazon, je crois, 180 euros, 190 euros. Mais théoriquement, les modèles disponibles sur le site de Fossil, la génération 5 normale, standard, est disponible à 299 euros. La génération 5e, celle qui vient de sortir, qui est sortie dernièrement, est quant à elle disponible à 229 euros. Alors à quoi est dû cet écart de prix Si jamais vous trouvez une offre sur la génération 5 en dessous du prix de la génération 5e, vaut-il mieux prendre la génération 5 ou prendre la génération 5e Continuons Parlons maintenant de la différence du Design, parce que c'est là-dessus qu'il va y avoir une petite différence quand même. Si vous vous souvenez bien, la génération 5 standard était disponible sur seulement un type de cadran. Une taille. C'était un cadran de 44 mm. C'est là où la génération 5e va proposer une alternative aussi. Elle propose des modèles de 44 mm, mais aussi des modèles avec un cadran de 42 mm. Mais est-ce que la différence du design s'arrête là Bien sûr que non. Tout d'abord, au niveau des coloris et des modèles, on n'a aucun modèle correspondant, semblable, entre la Gen 5 et la Gen 5e. Je vous en montre quelques-uns Là on avait les modèles Gen 5 Qui étaient tous en 44mm Ça n'avait pas de souci, Mais qui avaient quand même un look assez basique Au niveau des modèles de la génération 5E Là on va avoir des modèles un peu plus à consonance féminine Avec des petits diamants tout autour du cadran On va avoir des modèles tout en acier sur du 42mm Bref on va pouvoir distinguer les modèles un peu plus robustes Comme celui que j'ai des modèles 42mm Mais si on prend un modèle 44mm Gen 5 Et un modèle 44mm Gen 5E Est-ce qu'on a des différences Sur deux modèles 44 seules les dimensions du cadran sont les mêmes 44 par 44 avec une épaisseur de 12mm. Lorsqu'on va regarder l'écran l'écran de la 5E est plus petit que l'écran de la génération 5. Sur la génération 5 on avait un écran de 1,28 pouces AMOLED. Sur la génération 5E on a un écran de 1,19 pouces AMOLED. On a donc une petite réduction de taille de l'écran. Cet écran de 1,19 pouces reste quand même de la même taille entre le 42 et le 44mm de la génération 5E. Seule la lunette sera plus fine. On perd donc un petit peu d'écran entre la génération 5 et la génération 5E. Après globalement sur le reste du design on est pareil. Au niveau des matériaux on est sur de l'acier inoxydable pratiquement sur tous les modèles. On a un arrière semblable avec le quart de fréquence mètre et on a des modèles avec bracelet en cuir, des modèles avec bracelet en métal bref on a un peu de tout. Ce qui change aussi ça va être sur le côté, le bouton sur la génération 5E on a seulement un bouton. Alors que sur la génération 5 standard on avait trois boutons. Vous vous souvenez trois boutons qui permettaient dans la navigation de lancer une activité celui du bas, celui de haut permettait de lancer les Bref, on avait une navigation différente faite avec trois boutons. Donc, déjà, regardez au niveau du look ce qui vous plaît plus un bouton ou trois boutons. À l'arrière, on retrouvait le même quart de fréquence mètre. Du coup, pour résumer, niveau du design deux tailles différentes sur la génération 5e, un écran plus grand sur la génération 5 et trois boutons contre un sur la génération 5. Alors, quelles sont les autres différences au niveau caractéristiques techniques qui font la différence de prix Parce que sur le design, à part l'écran plus petit, on reste quand même sur quelque chose de semblable. Continuons. Parlons maintenant des différences au niveau des caractéristiques techniques, parce que c'est peut-être ça qui vous fera choisir une montre plutôt que l'autre. On a parlé de la différence de taille d'écran. Maintenant, on va voir ce qu'il y a en moins sur la 5E, parce que oui, en fait, la version 5E est un peu une version light de la 5. La génération 5 intégrait bien entendu, un cardio mètre celui qu'on a vu, un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un altimètre et un capteur de lumière ambiant. Alors que la génération 5E intégrera seulement le cardio mètre l'accéléromètre et le gyroscope. On n'aura plus baromètre, altimètre, fin de l'histoire. Ça a été enlevé. Concernant le stockage interne, on avait 8Go de stockage interne sur la génération 5. Contre 4Go de stockage interne sur la génération 5e. On aura donc deux fois moins de stockage sur la génération 5e. Au niveau de la résistance à l'eau, sur les deux, on est sur du 3 ATM, pas de souci. Mais pour moi, une autre grosse différence, c'est que sur la génération 5, on avait un GPS embarqué. On n'aura plus sur la génération 5e, qui est plutôt dommage. Après, toutes les autres caractéristiques techniques, comme le paiement, le NFC, c'est disponible, etc., etc., donc, ça souligne le fait que la génération 5e est quand même une version plus allégée que la génération 5. Par contre, on garde bien entendu sur les deux, micro, haut-parleur, ça, c'est top. Maintenant, voyons au niveau des fonctionnalités s'il y a une différence. Au niveau des fonctionnalités on va être à peu près sur la même chose suivi de sommeil, suivi quotidien, suivi de sport, bref on reste sur le Wear OS qu'on connaît. Est-ce qu'on aura une différence On va pouvoir faire la même chose sur les deux montres car on est sur le même système d'exploitation, on a à peu près les mêmes caractéristiques techniques de base, comme je vous le disais haut parleur, microphone, on pourra faire du Google Assistant, répondre aux SMS, bref là dessus aucun souci. Alors vous le savez Wear OS vous allez pouvoir télécharger des applications tierces, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce qui possible dans la montre. Le seul bémol que je trouve, c'est de ne pas avoir mis la dernière version de Wear OS sur, du coup, la 5e. Ça aurait été pour moi un vrai changement dans la navigation. Bref, on en reparlera pendant mon test, bien entendu, de la génération 5e qui arrivera dans quelques jours, quelques semaines. Alors maintenant, laquelle faut-il choisir laquelle faut-il choisir Personnellement, je vois surtout un point qui vous fera choisir la génération 5e plutôt que la génération 5. À part le budget, parce qu'on l'a vu, il y a souvent des baisses de prix sur la génération 5 vu qu'elle est un petit peu ancienne et vous pouvez vraiment la trouver moins chère que la génération 5E. Alors le seul point pour moi intéressant si vous voulez prendre la génération 5E c'est de prendre la version 42 mm, c'est que vous avez un poignet assez fin ou alors que vous voulez un style plutôt féminin et ça vous permettra d'avoir un look plus compact que ce que vous auriez eu avec la génération 5. À part ça, pour moi ça vaut pas vraiment le coup de partir sur une montre qu'on peut trouver au même prix sans GPS, avec moins de stockage et avec toutes les différences qu'on a évoquées avant. Donc donc, choisissez par rapport au design, design, design, là-dessus, entre les deux. Je n'ai pas d'autre argument que le design pour vous faire choisir la génération 5e plutôt que la génération 5. Est-ce que la génération 5e reste une bonne montre connectée On le verra pendant mon test qui arrive prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo comparative. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur un de ces deux modèles que j'ai testé ou que je suis en train de tester, laissez un petit commentaire ou venez la poser sur le Discord ou encore mieux, venez la poser un mercredi soir sur un live Twitch à 18h. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high e tech on s'abonne, on active la petite cloche de notification, on arrive vraiment très proche des 30K, on y va ensemble, la Panaco Team, les amis, on va atteindre 30 000 abonnés. Enfin, il en reste quand même un petit, un petit chemin, mais je suis sûr qu'on va le faire, donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous Merci, et à bientôt sur ma chaîne